Alors, je suis maintenant dans le document S2, couper, copier, coller, euh, que vous allez retrouver sur Moodle dans les exercices à effectuer. Donc, essentiellement, euh, si on veut manipuler du texte de façon efficace, ce serait intéressant de pouvoir déplacer les choses. On va voir différentes méthodes pour couper du texte, le déplacer, aller le coller ailleurs et la même chose pour pouvoir copier des éléments de texte et euh, les, euh, les coller ailleurs dans notre document. Donc, on a ici un document de plusieurs paragraphes de Lorraine epsom comme vous pouvez le constater. Mes paragraphes ne sont pas nécessairement en ordre. Paragraphe 1, paragraphe 2, j'ai ensuite le paragraphe 7, auquel j'ai appliqué euh, un petit peu de, de formatage pour pouvoir le, le traiter différemment des autres. Euh, paragraphe 4, 5, 3, 6, et ainsi de suite. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de sélectionner mon paragraphe 3. En utilisant la technique qu'on a vue dans une leçon précédente, c'est-à-dire en cliquant dans la marge et en sélectionnant les trois lignes de mon paragraphe, comme ça. La première méthode pour couper euh, mon texte consiste à tout simplement utiliser le bouton de droite de ma souris et de venir utiliser le bouton couper ici avec la petite paire de ciseaux. Donc si je clique sur couper, mon paragraphe 3 est complètement disparu. Tout ce que j'ai à faire pour venir le coller, c'est de positionner mon curseur juste devant le paragraphe 7 ici. J'ai seulement besoin d'être devant, je veux pas aller me positionner à la fin de paragraphe, mais toujours au point d'insertion. Je vais me placer à l'endroit où je veux vraiment insérer mon paragraphe. Et là, je vais pouvoir de la même façon faire un clic droit avec ma souris et venir coller. Sauf que Word me demande, il m'offre trois options de collage. La première option avec le pinceau, il va, euh, il me dit qu'il va conserver la mise en forme de la source. La deuxième, il va fusionner la mise en forme. Donc, on voit qu'il voudrait attribuer le vert de mon paragraphe 7, euh, ce que je veux pas du tout. Et finalement, euh, tout simplement conserver uniquement le texte. Encore une fois, il va faire le mieux qu'il peut pour pouvoir enlever tous les formats. Mais ici, on voit qu'il voudrait garder le, le gras de toute façon de paragraphe 7. Donc, on veut pas ça. On va tout simplement cliquer pour conserver la mise en forme. Voilà. Et je me retrouve avec mon paragraphe 3, qui est au bon endroit et dans le bon ordre. La deuxième façon, si je veux venir chercher mon paragraphe 10 pour le mettre à la fin complètement, je vais le sélectionner encore une fois par la marge. J'aurais pu aussi, vous vous souvenez, que j'aurais pu double-cliquer dans la marge et ça sélectionne mon paragraphe. La deuxième façon, c'est que je vais monter en haut ici, aller chercher mon petit bouton « couper » et venir me positionner à la fin de mon texte complètement. Cette fois-ci, il va falloir que j'appuie sur « retour ». Pour pouvoir placer mon point d'insertion au bas complètement de mon document et faire mon bouton coller et là encore une fois cette fois ci puisque j'ai appuyé sur coller en haut Word applique automatiquement par défaut le premier euh, type de collage donc il va insérer le texte avec tous les éléments de format donc mon paragraphe 10 est rendu au bon endroit en bas on va maintenant utiliser euh, une, une troisième façon de déplacer le texte qui consiste à utiliser les raccourcis de clavier. Donc, je vais, à la place d'utiliser le clic droit ou bien le menu du presse-papier juste ici, je vais sélectionner mon paragraphe 7 et je vais appuyer sur « Ctrl-X ». CTRL-X, c'est pour couper. Et pour vous en souvenir, souvenez-vous que le X ressemble tout simplement à une paire de ciseaux ouverts. Donc voilà. Alors je retire, je coupe mon paragraphe numéro 7. Je m'en viens sous le 6, juste avant le 9 ici. Et je vais faire CTRL-V. Et voilà, Word a collé. Et par défaut, comme on l'a vu tout à l'heure, par défaut, Word colle à, en conservant toutes les options de format. Donc, il a conservé mon gras pour paragraphe 7 et le vert, de même que le surlignage jaune pour le reste du paragraphe. Donc, ça commence à ressembler exactement à ce que je voulais. Maintenant, une autre technique pour pouvoir déplacer du texte. Encore une fois, je vais double-cliquer dans la marge juste ici. Mon paragraphe 8, je veux venir le déplacer juste devant le 9. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement cliquer avec mon bouton de gauche le tenir et puis je vais me déplacer. Vous voyez en pointillé un curseur. Si je viens placer mon curseur juste devant le P de paragraphe 9 et que je relâche, mon paragraphe 8 se retrouve au bon endroit. Donc, je suis rendu avec 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mes paragraphes sont maintenant dans le bon ordre. Pour copier, c'est essentiellement la même chose. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner un paragraphe et avec le bouton de droite, au lieu de « couper », je vais tout simplement « copier ». Et ce que Word va faire, il le met en mémoire tampon, donc dans son presse-papier. On va aller voir ici le contenu du presse-papier. Vous voyez avec le petit bouton sous le groupe euh, du presse-papier, je peux cliquer sur ce bouton-là pour lancer son menu. Et vous voyez que j'ai des éléments. Donc, mon paragraphe 1, ici, est dans mon presse-papier. Je pourrais avoir plusieurs éléments dans le presse-papier et pouvoir venir choisir celui que je veux copier. Donc, je suis intéressé de copier mon paragraphe 3, par exemple. Donc, je m'en viens ici. Je fais « Ctrl-C », cette fois. Donc, « Ctrl-C » pour « Copier ». Donc, je vois mon paragraphe 3 qui vient d'apparaître. Mon paragraphe 4. « Ctrl-C ». Et mon paragraphe 5, je vais aller le faire par le menu en haut ici, « Copier ». Vous voyez que dans ma liste, le dernier entrée est toujours en haut. Donc, j'ai mon paragraphe 1 que j'avais copié en premier, le 3, j'ai sauté le paragraphe 2, le 4 et le 5. Et si je m'en vais sur une nouvelle page, « Contrôle entrée » pour avoir une nouvelle page, je peux tout simplement cliquer sur les paragraphes que je veux coller. Donc, si je les veux dans l'ordre, je vais choisir, par exemple, le paragraphe 1, le 3, le 4 et le 5. Et de cette façon-là, je peux très rapidement euh, réordonner le texte dans l'ordre que je voulais l'avoir. Mon paragraphe 2 ici, j'en voudrais une copie aussi. CTRL-C pour copier. Je descends en bas complètement. Je m'en viens juste devant mon paragraphe 3. Je fais CTRL-V. Le V pour coller, euh, le V représente essentiellement le point d'insertion. Donc, euh, voyez le V comme étant une flèche vers le bas qui dirait à quel endroit vous voulez coller votre élément. Ça va vous aider à vous souvenir du raccourci clavier. Donc, voilà, ça complète la leçon sur couper, copier, coller. De même que notre presse-papier et l'historique du presse-papier. Si je veux effacer mon historique, je peux effacer tout. Voilà, et je le ferme. Il est disponible si j'ai besoin de le relancer.